Bonjour, le service logement aide les étudiants de Lucli à chercher leur logement à Lyon. Pour cela, et si vous avez des questions, vous pouvez venir nous rencontrer sur le campus Saint-Paul. Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi. À très bientôt à Lucli